Monsieur Kowalski, bonjour Bonjour Kika, bonjour à tous euh, Je suis Mr Kowalski, je viens de Costa Rica J'habite en France depuis cinq ans Je suis un chanteur de reggae, ska, calypso Pourquoi tu t'appelles Monsieur Kowalski Mr Kowalski c'est un nom que je prends de mon ancien groupe Parce que j'ai joué un groupe de ska punk au Costa Rica et mmh. Dans les années 90 Quand l'avance s'est terminée, Je prends le nom d'une chanson qui s'appelle Mr Kowalski En parlant d'anglais, de, de espagnol tu as pris oui. des cours de français pour chanter dans cet album Bien sûr, les premiers ans que j'habite à Paris, je prends les cours de français. Oui, j'apprends, j'apprends, petit à petit. Dans cet album, tu as fait des oui. collaborations avec l'Allemagne aussi. Tu as Bien fait sûr. un pur cocktail booster, débordant de ah soleil oui. et d'énergie positive. C'est du ska, c'est du reggae, c'est du roots, c'est aussi du rock Bien steady. Sûr. Donc oui. c'est un mélange des genres, un petit peu comme ce que tu représentes. Est-ce que l'idée vient de toi Oui, toutes les idées de la viennent de moi, mais j'ai un groupe de 10 personnes, peut-être, qui travaillent avec moi au Costa Rica, dans la côte Caraïbe Et l'Allemagne aussi, j'ai mon groupe à Boston aussi, à Massachusetts et en Californie. Mais, mais moi j'ai j'ai différents euh, oui, musiciens qui travaillent avec moi oui, pour, pour faire la musique ensemble et ça. mais la première idée bien des moi, voilà et après on fait les, les chansons ensemble et tout ça. et oui parce que du coup comme vous êtes dispersés dans le monde elles se oui. mettent comment euh, en place les collaborations oui, c'est ça, c'est avec beaucoup de bonnes communications. Tu as ta propre maison de disques Oui, oui, oui. oui. On va oui. parler donc de cet album qui est sorti le 4 décembre dernier en comparaison avec le dernier album « Surf Rock Reggae » qui est sorti ah, en 2015. Pourquoi tu oui. as mis 4 ans pour faire cet album-là ouais. nice. Ça prend du temps. Je pense aussi que... Euh, oui, l'album, la, c'est presque prêt en 2019. Pendant 2020, on a des problèmes avec la pandémie. Je n'ai plus pas voyager voyage aux Etats-Unis pour mm. finir l'album pour les problèmes avec les, les virus et tout ça, de l'épidémie. Eh oui, donc yes. la production s'est faite uniquement par Internet et euh, vous avez continué pour finir cet album dans les temps Oui, voilà. On l'a fait comme ça parce que mon producteur euh, il était à Boston, à Massachusetts. Ouais. Oui, compliqué pour, pour moi pour aller là-bas et finir les albums ensemble. C'était un peu compliqué, mais c'est pour ça qu'on a un peu retard avec les, les albums. Et Mais, malgré oui. ce retard et malgré la pandémie, donc oui. en comparaison euh, Everybody Nice, il est beaucoup ah. plus tonique encore, oui. euh, alors que le Covid et la pandémie euh, vont plus tendance à avoir de la lenteur. Pourquoi cette envie d'accélérer sur cet album Everybody Nice J'ai déjà toutes les, les chansons qui sont prêts et je voudrais, oui, voilà, de les sortir l'album les pour euh... J'espère pour commencer à jouer l'année prochaine, bien sûr, ah oui, et je ne veux pas garder mon album et sortir l'album l'année prochaine quand tout le monde peut-être va sortir un autre album, ah oui. et moi ouais, je voudrais être très prêt pour, oui, pour sortir une tournée l'année prochaine, on verra si ça c'est possible et comment, comment ça va venir, bien sûr. Bien sûr. Dans cet album, tu chantes plusieurs langues, donc, mais dans quelle ah oui. langue préfères-tu chanter Moi, je préfère chanter en, en anglais. L'anglais, c'est la langue, pour moi, du reggae. Le, le reggae que je connais, le reggae jamaïcain, le reggae, le reggae que j'écoute euh, presque tous les jours, euh, c'est en anglais et ça, c'est la langue qui m'inspire. Aussi, oui, l'espagnol, c'est mon langue maternelle, bien sûr, j'ai fait des chansons en espagnol. Mm -hmm. Et maintenant que j'habite en France, euh, oui, voilà, j'ai l'inspiration aussi bien en français. Ouais, oui, bien sûr. Alors, si tu devais associer un instrument à chaque pays ah. où tu as été pour enregistrer cet album, on parle de l'Allemagne, bien sûr, tu en parlais tout ah. à l'heure, les États-Unis, ah. le Costa Rica, ah. la côte oui. caribéenne, bien sûr. Alors, quel serait oui. ton choix le meilleur lieu pour moi pour enregistrer euh, a à euh, la Californie. La Californie c'était génial pour enregistrer parce qu'il y a beaucoup de musiciens là-bas. C'était euh, très bon, c'était très bon là-bas. Et, et Kingston, et à Kingston, Jamaica, c'était génial aussi pour enregistrer là-bas. Euh, oui, du coup, les cuivres ce serait plus pour le Costa Rica et le côté oui. guitare, ce serait plus oui. pour euh, Kingston ou... Oui. Les étoiles. Oui, <rire> Super. Oui, oui, oui, oui, oui. oui. oui J'ai été dans beaucoup de lieux et tous les lieux t'ont donné, oui, des choses différentes. De Bien sûr. <rire> on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet sur cet album Everybody Nice. Il y a une chanson qui s'appelle Palmera et euh, comme Lou t'adore, ah oui. elle nous emmène ah oui. loin. Elle nous emmène au soleil sur un transat en sirotant ah oui. un bon petit verre bien frais au son des vagues qui se cassent sur le sable. On sent la brise ah oui. sur nous, on se laisse aller. Ah oui. Quel est ton secret pour nous emmener là-bas le secret, c'est que c'est une chose que j'ai vivre. Je, je, je m'imagine les lieux, oui, quand je compose la, la chanson, je m'imagine la Costa Rica, c'est euh, ça, c'est la plage que j'adore avec la mer chaude et la vague, et les oui, voilà, les, les hauts des coconuts que j'adore de boire Et voilà, je, je voudrais que, que les coutures voyagent avec moi directement là-bas ou, ou la Jamaïque, ou, oui, un, un lieu. Caribéen, bien sûr. Oui. <rire> ça donne envie, en tout cas. Hein. On va parler de la couverture de ton album, ah. qui elle est très colorée. Hein. On a euh, toutes les représentations. Qui a fait la pochette C'est moi, c'est moi qui j'ai fait ça. Oui, j'ai dessiné ça. Mm -hmm. Ma inspiration, mais ça c'est la côte caraïbe de Costa Rica. En tout cas, ça donne les... envie. Hein. Oui, oui. Et C'est pour ça que j'ai, oui, que j'ai. J'ai fait beaucoup de couleurs là-bas parce que c'est très coloré et oui, c'est joli, j'ai ça, ça, ouais. ça représente bien en tout cas ta personnalité. Et non, puis, oui, je pense, oui, bien <rire> sûr. Tu as un autre côté de toi qui se révèle dans ton ancien album, le tout dernier, ah. euh, donc surf rock reggae, dans lequel il y a un titre qui s'appelle Slot, ça part en dub. Ah. Tu penses prochainement faire un album uniquement dub avec des sons qui viendraient des Caraïbes, du Costa Rica, oh. de tous les pays Ah oui, bien sûr. Euh, J'adore, j'aime bien le dub aussi. Et, et oui, voilà, c'est toujours une possibilité de prendre des anciens morceaux ou de faire un remix, de mm -hmm. faire, euh, faire les, les trucs dub. Mais je pense que ça va venir, une édition spéciale où je, je vais faire des remix. Ce serait okay. bien, ce serait bien. En tout cas, c'est tout le bonheur qu'on te souhaite. Oh oui, bien sûr, bien Là, sûr. Bientôt pour 2021, ce serait bien. Du coup, euh, un petit album de remix de tes euh, oui. meilleurs titres version dub, ce serait parfait. Oui. Moi, je peux faire aussi le, le remix, ou je peux envoyer ça à mes amis aussi en Jamaica ou en uh, Amérique latine ou en Californie pour faire les le dub de mes chansons, bien sûr, ça c'est toujours une possibilité. Ah, ben ça c'est une exclusivité, en tout cas, de la patience, de la persévérance pour faire une belle production. On est contents voilà. de la nouvelle. Et alors pourquoi pas de dub version instrumentale sur l'album Everybody Nice Ça c'est une bonne question. Je ne sais pas. C'est une question peut-être de, peut de crédibilité. Oui, on n'a pas l'imagination pour faire ça. On rappelle donc aux auditeurs que ton album Everybody Nice est sorti le ah. 4 décembre dernier. Ça, c'est un album fait, indépendant, oui. d'accord. Oui, voilà, que moi j'ai financé seul, je pense que ça, ça, ça c'est aussi bon. Là tu, tu parles de travailler la musique, mais du coup pour financer ton album, tu travailles à côté, tu as un métier oui, oui, oui, oui, je, je suis graphiste d'accord. Et, et c'est pour ça que, oui, je peux, oui, voilà, je travaille. C'est pour ça que tu fais tout ça de tes mains. Voilà, <rire> voilà, je peux, je peux financer ma produit, je peux payer, oui, mes musiciens, et toutes les choses sont chères, bien sûr. Bien si sûr. tu veux bon, si un bon musicien, ça va, ça va coûter, oui, d'argent. Si bien tu sûr. veux rester à Californie, bien sûr, ça coûte. Bien Mais sûr. moi, je pense que, oui, si je veux, la musique, comme ça, voilà, je vais faire une inversion. Si tu veux quelque chose de bon, il faut y mettre les moyens. Oh, c'est ça, je suis d'accord. Et c'est toujours de la bonne énergie positive que tu euh, transmets <rire> aux gens. Donc, euh, c'est parfait. En tout cas, merci beaucoup, monsieur. Merci monsieur. beaucoup pour écouter la musique. Ça, C'est le sentiment que je veux transmettre avec ma musique, euh, les sentiments de possibilité, le... oui, un voyage à la plage, un voyage à la côte caraïbe, écouter des bons reggae. Voilà. Ça. voilà, en tout cas, bravo pour ton français. Est-ce que tu veux laisser non. un message aux auditeurs Bien sûr, bien sûr. Je, je voudrais que tout le monde écoute ma, ma musique, qu'il profite bien ma musique, bien sûr. En France, euh, il <rire> écoute ma musique. J'espère qu'on se peut voir sur la route bientôt, parce que si les concerts va venir, j'espère que je peux faire euh, beaucoup de concerts en France et en Europe. Euh. On verra. Tu es prêt, tu es prêt pour représenter donc ce quatrième album, Everybody Nice, qui est sorti le 4 décembre dernier. Merci beaucoup, Monsieur oui. Kowalski. Merci beaucoup, Kike. Bonne soirée à tout le monde.